Et salut à tous, c'est Ipsayron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Vous l'avez remarqué, on est de nouveau euh, sur League of Legends. Attendez, je vais vous baisser le son. On est de nouveau euh, sur League of Legends pour une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Nous sommes sur le PBE. Alors, le PBE de League of Legends, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, une sorte de, de launcher particulier, ou Riot, mais... Euh, mais... Euh, mais en avance un peu toutes les nouveautés euh, qui veulent sortir sur le jeu, du type nouveau champion, nouveau skin, euh, et tout, et voilà. Et donc certains joueurs y ont accès avec un, un compte spécial, donc là c'est pas mon compte, c'est le compte d'un pote, d'ailleurs si regarde cette vidéo je le remercie, donc c'est Electric Sky, vous l'avez déjà vu normalement. Donc merci à toi mec, c'est grâce à toi qu'on fait cette vidéo, que je fais cette vidéo d'ailleurs. J'espère que le Rex est bien lancé, normalement il y a une facecam, j'espère que vous voyez ma petite tête. Alors du coup on joue Jean, je viens de travailler à 3 quarts d'heure pour réussir à lancer une game euh, avec, <rire> parce que tout le monde veut le jouer en fait. Du coup ça passe son temps à Dolce, ça utilise des logiciels pour Instalock et tout, c'est pas évident. Et au bout de 3 quarts d'heure j'ai réussi. Alors du coup champion très particulier, hein, c'est le nouvel ADC depuis que je joue à lol. c'est le premier ADC qui sort, du coup j'étais super excité. C'est pour ça, c'est assez kiffant. On joue avec le, le skin High Noon, hein, donc c'est le... C'est le... Le, le skin euh, qu'ils ont mis dessus. Alors j'imagine que ça va AFK. Hein, parce que les gens, euh, vu qu'ils qu peuvent plus dodge, et bon du coup, euh, et du coup ils font des games et ils AFK, je pense. Alors on est contre une veine. Donc ça devait être plutôt tranquille. Alors voilà. On a le Q-spell qui rebondit. Et là on a le critique. Donc le critique, on va essayer de lui mettre Hop là, un maximum dessus. Et donc après, on a 4 balles en fait. Ça marche un peu comme le nouveau Graves. On a 4 balles, et la quatrième balle, c'est euh, un gros critique. Et après, il faut recharger. Ah oui, parce qu'en plus, euh, on a le nouveau chaîne. Ouais, en plus, on a le nouveau chaîne Le nouveau chaîne je sais pas du tout comment il fonctionne. Et ouais, donc ça va être très intéressant comme game. Par contre, niveau build... Euh... Là, il la raté. Là, vous voyez que je dois recharger mais du coup j'ai un boost euh, j'ai un boost de mouvement speed au moment où je dois recharger. Donc c'est plutôt pratique. Bah, le Z Ok. Donc le Z je pense elle va pas avoir trop de mal à le dodge. Ah merde j'ai les auto Ah merde les auto-attaques automatiques je crois. Euh, normalement le Z, la veine, elle devrait les dodge plutôt facilement. Oh nice Juste au moment où j'ai le crit. Par contre là il met cher. Est-ce qu'on flashine ou pas ouais, Le critique il va être bien là. Nice Oh le trash qui Oh le... Ah merde. Bon j'ai pas réussi à il le trash pour lui sauver la vie. Mais là du coup il nous met grave bien le trash. Il nous met grave bien. Merde. On va essayer de farmer correctement quand même. Après, le critique reste... Non, bon. Ok, on est en 2-0, on est bien. Alors, niveau build, qu'est-ce qu'on va faire, niveau build J'ai aucune idée. Je pense qu'on va max le Q-spell, déjà. Niveau build, euh... ouais, on va partir sur ce qui est conseillé, hein, plutôt. De base, on part sur une IE, déjà, je pense. Ça reste la base. Parce qu'en fait, comment ça marche Alors, la passive. Les chances de critique et les bonus d'attaque speed Plutôt que d'augmenter l'attaque bah, speed et les critical strike chance, normalement, ça augmente notre attaque. Là, on, vous, voyez, vous voyez les ratios en bas. Donc c'est assez chelou. Et les crits. Et les crit, entre guillemets, normaux, ont des dégâts réduits. Mais donnent du mouvement speed. D'accord. Et là, ce qu'il va falloir tester, c'est les pièges, parce que c'est ça le plus fort en fait. Donc, par contre, on a 150 de ping sur le PV, c'est un peu relou. Ok, on va tester les trappes parce que c'est vraiment hyper fort en fait. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai déjà joué rapidement le, le champion hier soir. Ah merde, mais oui, mais si tu grappes des, des creeps dans le dans le trap, ça va pas le faire, mec. Hein. Ah, le, le nouveau chien, par Ok, vous avez vu ou pas Je l'ai marqué à l'auto-attaque. Oula, comment il marche son nouveau champion Ah oui Nice oh, putain ça Il y a eu un vieux lag Bon bah ben, bien joué Trèche Ah ouais c'est vraiment fort en fait Parce que genre même à l'auto-attaque Je pose une marque sur l'ennemi Ça marche aussi avec le, le trap Et à partir du moment où l'ennemi est marqué Si je lui mets un Z donc ça dessus Qui a une range assez phénoménale et qui est dure à dodge Ça le stun et à partir de là, euh, à partir de là, et, et le mec prend vraiment la bite quoi. Ouais, pour farm ça peut être pratique aussi. Non, ok, je suis mauvais. Ah, putain, c'est relou les balles pour farm. Hein. Oh, ah, là j'ai pas eu le temps de réaction là. T'es les chauds le trash. Le trash est plutôt chaud, ça fait plaisir. Mais là, avec un meilleur temps de réaction, j'aurais pu les baiser. Hop là, on va mettre un trap ici. Et là, regardez, s'il va dedans... Nice, il est dedans. Ouais, mais je suis en cooldown. Ouais, ok, on est baisé. Ouais, putain, je suis pas... On va tenter de mettre un trap. Merde, je suis où. Um. Ouais, c'est clairement pas ouf, là, je suis où. Um. moins que je sauve la vie peut-être. Ah, j'ai pas fait gaffe. Oh Mais c'est vraiment un rocket ce trèche ou genre. Ah <rire> oh, dommage Vas-y on va aller récupérer du kill. Coucou. Bon j'ai un peu fait l'IH. Oh merde. Alors ça vous voyez c'est l'ulti du.. <rire> oh merde, c'est moi qui vise. Ça, c'est mon ulti, ça, ce que vous voyez actuellement. Sauf que je l'ai pas encore. Lui, il est fed, non Et là, en 1-2, il est pas bien. Moi, je suis en 4-0. On se met grave bien. Hein. Vas-y, go, mec. Ah, j'ai pas le mana pour le stun. Non, il m'a eu. Vas-y, tu le tu le Nice. Enfin, well-play, well-play. Tout est relatif. Hein. Bon, on a pris l'ulti. C'est là que ça va commencer à être intéressant. Donc du coup, en fait, le combo idéal que j'essaye de faire, c'est genre, on pose un trap. Le mec passe dans le trap, il est slow à... Euh... Où est-ce que c'est écrit merde. Où est-ce que c'est écrit Je l'ai vu hier. Euh... Ben merde, je le vois pas. Enfin bref, il est slow de 35% Ah non, hier c'était 80%. Bah, je comprends pas là. Hier, quand je l'ai joué, c'était slow de 80%. Et yes, ça passe à 35%. Bref. Allez, mets-moi une lanterne, bro. Et donc, en gros, il est slow quand il est à l'intérieur du trap. Ah non, ça passe pas. Et ça fait grave mal. Attendez, je vais l'ulti. Je vais l'ulti. Ah, il tank, il tank, enculé. Elle est où Oh, j'ai failli la voir. Ah, je suis pas ouf, hein, clairement. Nice. T'es, mais grave bien stretch, hein. Je crois qu'on va à l'honneur. Ok on est grave bien là Donc en gros ce que je vous ai expliqué. Donc déjà vous avez vu l'ulti hein Là il a Oh merde Ouf J'ai fait cancel mon bac Là vous voyez ça c'est l'ulti ça C'est ce que j'ai utilisé juste avant Et donc en fait la quatrième balle de l'ulti fait beaucoup plus mal Et c'est ça qui est, qui est fort Et là le chêne il a bien tanké du coup impossible de tuer la veine Surtout qu'elle était euh, elle était dans l'ombre donc je la voyais pas Non tiens bon Tiens bon Ouais il est chaud Oh il fait le mal en plus <rire> Mais non <rire> Mais non <rire> Mais non Il s'est fait un V1 par le 1 très à 5 HP Il est chaud ce mec hein. Oh il y a moins le stun ou pas Mais pourquoi il est marqué j'ai pas compris Non ça c'est pas bon ça ah j'ai pas l'ulti en plus. Oh Oh y'a moyen Ah non il a, il a le shield. Sinon j'aurais flash-in, q la veine. Et le rebond du cuspel l'aurait tué je pense. Par contre y'a un truc que je comprends absolument pas. C'est pourquoi la marque spawn sur eux alors qu'ils sont à l'autre bout de la map. Mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Non oh, j'ai pas compris. Ah oui parce qu'il y a un autre truc aussi avec le U qui est marrant. Non. Merde, j'aurais dû faire... Bon, par contre, le farm... Euh... Bon, euh... On oublie un peu. Hein. Mais... Mais ouais, en gros... Donc, le E, il faudrait que genre je mette mon... Bah, je vais le faire. Hein. Je vais essayer de le faire. Je mets mon trap. Ils arrivent dans le trap. Ils sont slow, euh... genre, méchamment. Et ensuite... Parce que le trap est invisible pour eux. Hein. Et ensuite, pendant qu'ils sont slow, déjà, ils sont marqués par le trap. Je leur mets un Z. Ils sont stun. Et ils prennent la deuxième explosion du trap, parce que le trap explose deux fois. Et là, tu les engages là-dessus, ils sont stun. Et là, c'est redoutable. C'est assez redoutable. Après, on va max le Z, ouais. ouais par contre, c'est relou. Si les creep si les creeps ils commencent à activer les traps... Ah non, merde. Le problème, c'est que les creeps, ils, ils activent les traps, bien sûr. Du coup, on va mettre ça sur les côtés. Et quand ils vont passer dedans... Surtout qu'après le trash il va les grab et genre... Ah il a bien dodge, il a bien dodge. Ouais. En gros font tomber contre un mec qui a pas un... Genre un Q-Spell de Vayne ou un Dash ou n'importe quoi. Parce que tout de suite c'est beaucoup plus sympa à dodge. On va tenter de lui mettre un crit. Ah mes Z ils sont pas ouf hein. Ah si je l'ai touché je crois. Ah c'est pas ouf là C'est risqué ce que je fais mais bon Oh What the fuck Eh hey, en tp Angle c'est J'arrive gros, j'arrive Ok nice Oh, on est en 19-8, on est grave bien. <rire> bah mine de rien, euh, mine de rien, pendant les trades, je prends cher. Hein. Vous avez vu que j'avais du mal. Hein, là. Parce qu'il dash, dash tous mes, mes trucs, genre mon Z et tout. Et après, c'est très compliqué avec ce champion de, de teamfight. Hein. C'est pour ça qu'en fait, euh, je sais pas si ça va jouer tant à DC que ça hein, au final. Bah, c'est pas correct comment je ferme. Ouais. Parce que j'ai un pote en fait qui a joué mid aussi hier soir. Parce que le champion est sorti euh, hier soir. Hein. Et, euh, et il s'était mis grave bien. Il était en 19-2 je crois. Et il m'a dit, euh, ouais mid ça marche super bien aussi. Alors est-ce que ça va tendre à se jouer à des sexas Parce qu'en lane c'est vachement fort en fait. Vous avez vu ça a du burst. Mais après un team fight. Parce que, ah oui je vous l'ai pas dit, c'est un champion... Donc on ne peut pas modifier l'attaque speed en fait. J'aurais beau acheter ça, j'aurais pas d'attaque speed en plus. C'est ça qui est super bizarre en fait. Euh, Est-ce qu'on va tester ça Ah mais oui, mais ça c'est grave intelligent. Parce que pour le critique sur la quatrième balle, c'est bien le truc qui augmente la range hein, je crois. Ouais c'est ça. Ah mais c'est grave bien ça. Ouais on va build ça. J'arrive, les mecs. Par contre, le nouveau chaîne, euh, je comprends rien comment ça marche. Hein. Ça fait spawn des épées chelous J'arrive, les gars, j'arrive. Et la marque, faudrait que je comprenne pourquoi elle spawn sur des gens qui sont à l'autre bout de la map parce que je comprends pas du tout. Ah, oh, Mad Life. Ouais, mais les mecs, il a même pas besoin de moi, il est trop chaud. a moyen de faire un Drake là Ah, je pense au mid ça peut être fort. Hein. Et, mais il joue, euh, il joue quoi le trash Il joue tant eh, Il a pas d'item, c'est bizarre. Ok. Ok, ok. Non, le Z est bien. Franchement, le Z, je l'aime beaucoup. Il est pas évident dans un dodge, sauf si t'as un dash. Ah, mis un... ah là j'ai mis un critique, là, par exemple. Vous avez vu Là, j'ai mis un critique. Ah, là encore Et du coup, d'un coup, bonus de mouvement speed code. Dès que tu mets un critique, genre... Vas-y, va pas dans le trap. Non. Oh, les est Ah, merde, il y a le chêne. Ah, c'est pas bon du tout, ça. Ah, c'était parfait pour engage, Mais il y a le chien qui s'est ramené, dommage. Là, vous voyez, c'était le combo parfait, là. Là, c'était vraiment le, le bon combo à faire. Hop là, on va garder le crit. On aller mettre le crit. Est-ce que je peux mettre le double dodge ou pas Le double stun, pardon. Ah non, clairement, c'est pas ouf là. Hein. C'est pas ouf les engages que je fais. Hein. Ah, je vous avoue que. Ah, surtout que la veine je peux pas la tuer à l'ulti parce que lui il tank. Là, il va falloir qu'on back, je pense. Ah non, je peux rien faire là, mec. Là, je t'avoue, c'est compliqué. Bon. Ah, l'ulti, c'est un peu dommage, quoi. Genre, je peux pas trop m'en servir. Je peux pas trop trop m'en servir de l'ulti. Ok, il y a la Kindred, on va tenter un truc. Ah, j'ai trop envie de la tuer à l'ulti. Ah, mais là je peux les tuer tous les deux à l'ulti en vrai. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Non, TP pas, non leur fais pas peur, bro, non Non, mec Je m'étais le doublé à l'ulti là. Ah, il abuse. Ah, merde, mais je suis déjà là en fait. J'ai rien pris. Bon. Ouais je pense qu'il faut max le Z hein, Clairement On va faire le Yinch. Ok on fait le yinch. On adore ça Ah ouais, ouais C'est un shrum de, de Timo quoi en fait Le trap on le voit au début Ah mais là il le voit parce qu'il est sous la tour Ah le Z fait pas dégâts hein. Le Z c'est vraiment pour stun hein. C'est vraiment utilitaire genre pour stun hein. Oh je vais l'avoir Oh mon gars je tente ou pas Allez, ouais, je te tente clairement, là. Ah, bien joué, il a réussi à sortir de la range. Et là, regardez le gros crit. Oh, putain, mais il met quasiment mid-life, un tank. Bah, je crois que je vais me mettre en smartcast, parce que là, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Non, mais non, mais va pas en front-lane Ah ouais, c'est pas con. Eh mec, on peut pas faire grand-chose pour toi, hein. On oh va bah modifier un peu ses paramètres Oh, <rire> oh un gros crit peut-être Ouais Oh, un Z, un Z, un Z, un Z, un Z Oh, je suis trop déçu Oh putain, je suis trop déçu Je crois qu'il y a quelqu'un qui attend, quoi. Non, même pas. Ah, mais bah je suis déçu. Bon, NP. On va finir cette game rapidement. Hein. On va commencer à mettre des trappes dans la base. Et si elle va dedans. Non. Ouais, mais en fait, je peux trop en frontline. line. Ouah ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Non mais en fait je me prends pour un... je sais pas. Donc ça a FF juste après, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé voir euh, ce que ça donnait en late game avec ce champion. En tout cas je pense qu'il est vraiment pas évident à jouer en late game étant donné que son attaque speed reste celle de base. Peu importe ce que vous achetez, même si vous, le... enfin, vous en gagnez un peu avec les level up, mais... mais ça reste très faible. Et du coup je pense qu'il va être compliqué à jouer en late en tant qu'ADC. Parce que je ne vois pas trop ce qu'on peut faire en fait en team fight Et du coup peut-être que ça partirait plutôt sur du, sur du jean mid. Enfin on verra en tout cas. Euh, on verra comment ça évolue. Euh, je me suis rendu compte que la facecam ne s'était pas lancé. Je suis vraiment désolé. Mais bon c'était un petit peu le risque. J'espère que ça ne vous manquera pas trop. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le champion vous a plu. Moi il m'a beaucoup plu. Je pense que je vais l'acheter et que je vais bien le train. Parce que je le trouve cool. Si c'est le cas comme d'habitude vous lâchez un like, un commentaire. Vous vous abonnez. C'était Tips Iron. Sur ce, gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde!